Oulala, oulala, oulala, oulala, y y'a pas de galère! Minutes, bien bien joué, quel gardien, quel gardien! Je l'ai jamais vu dans l'histoire du. Oulala, oh, en irgend... on entre dans le dernier quart d'heure de, de cette rencontre. Ah ouais, Yunusa, Yunusa, le dribbleur pro. C'est toi t'es là en dribble, j'ai capté. Ohlala, oh, je suis con! Ohlala, va le match en fait. Ouais, les mecs, tranquille, wesh! Ça va, on a récupéré. Champion dès aujourd'hui, champion oh, oh, mon frère. Il prend sa balle. J'ai oh, pas 90, j'ai pas 90. C'est pas Hugo, les mecs, c'est pas Hugo. Ouais, c'est pas, 10 pas 10 jouer. Là, je là, je moi. Lâche ta balle, lâche ta balle. Et toi, t'es mort. Elle a tiré En fait, je trouve qu'elle arrive, il se la pète un peu trop avec son but de milieu de terrain. Du coup, je voulais en Putain, mais frère, oh. Mais le danger écarté. Oh, est écarté. <rire> oh le chien! quest Il m'a le toujours. Non, non, non, non, non, non, là, non, il a non, vraiment non. mis le milieu de terrain. là. Ah, la vie de ma mère, il a rien respecté. Je l'ai oui. même pas vu rentrer la balle. Appelle-moi même petit de paille. Ah, je suis mort. On a bien tiré au niveau du... Et le ballon qui vient la transversale Ah ça il avait mis le paquet là On aura droit à 3 minutes de temps additionnel Et, les... mmh. et ils attaquent Et ils peuvent faire plutôt attention au tir Bien joué Putain pour une fois que décisif au bon moment toi Alors qu'on approche vraiment de la fin de match Tente pas, tente pas, tente pas non, non, t'inquiète, t'inquiète. Wesh, wesh! Ouais j'ai l'air tout le plus <rire> qui a tout ce qu'il faut qu'on Ah, mais j'ai l'équipe qui me <rire> retenait. Vas-y, mets-la au point de pénalty, voilà, oui, au point de, de pénalty, au point de, de pénalty. On est en l'applaudir, enfin, peut-être pour les supporters adverses du coup. Voilà, oh, bah voilà. Voilà, t'as mis une transversale à reprendre de la tête quand même. On a remis ah, sur okay. Merveilleux ah, une ça. Séquence de possession de balle, hein, sur cette... la frappe. Oh là là oh, et dedans. Ouais. Il, il arrive même plus à monter. L'attaquant hein. <rire> <rire> ah <c 'est... rire> la, passé. go Là, ah Allez mec! Oh, oh là, la putain de merde! Oula, j'arrive à le dire! Ouais, c'est Je suis passé chez Soch! Ouais, Vas-y, dis, <rire> je suis passé en chez Soch! Non, déjà, c'est pas ce je suis passé chez Soch! Faut dire je suis et pas je suis! Parce que si tu te te te dis je suis, suis. c'est plus simple que de dire je suis! Je suis passé chez Soch! Dans tous les cas, j'arrive à le dire! Vas-y mec! Ok, tu m'as vu! Donc, a un petit centre et je suis. Oh, c'était trop rapide! Mais il trop quoi? Je sais que c'est Mathis, Mathis on est connecté, ma gueule on est connecté, ma gueule ont un truc vénère là C'est sûr que Matisse il allait la mettre Il l'a déjà mis sous là Bien joué Matisse, on aime ça Attention, il est tout seul, il est tout seul Oh le fils Ouais la frappe Ouais, et la miniature de Ninja, frère Attendez, oh, attendez, il bon faut regarder ça là. On, a, on appelle ça la frappe de Naruto. <rire> <rire> il a eu le shalingan là, je sais pas comment ça s'appelle cette merde. Dis les chaussettes de l'archidu sèche, sont-elles sèches, archi sèches Les chaussettes de l'archidu sèche. <rire> il a dit les chaussettes Il a dit les chaussettes <rire> Attends, attends, attends. Les chaussettes de l'archidu sèche, sont-elles sèches toutes sèches Mais non, c'est pas sèche. Les chaussettes de l'archidu sèche, sont-elles sèches oui, archi sèches Ah, c'était bizarre toi. Ouais, mais je sais pas, quand j'étais bah, petit, j'aimais bien. Ça, ça, ça, ça. les sauces, ça. concentre, concentre, concentre, au pire, laisse-moi taper, laisse-moi taper. Ah, quoi, qu'il en a, il est un peu loin celui-là, quand même. En vrai, tu me la mets, mais rien. Au pire, faites-le en combinaison, vous faites la presse oh, non, non, non, non, je vais oh, oh, oh, pas non. Je non, pas vous passe-pute, je vous blesse Là, je vous blesse Là, je vous blesse <rire> la... Oui, salade Mon est trop fort, non Allez, on se casse Oui, il Il a les Imagine, il casse le bas, il a frappé... <rire> il a, a truc, il va tomber en train de là C'est bien joué ça, Juu Oh juge Non Ouais Hugo au centre Hugo <rires> <rires> <rires> il, <a>, il a pas de Hugo il a <décoré rires> ah, Hugo, ton, jeu, mais, mais ton Hugo, joueur Ton joueur, c'est toi la très très perfection, c'est bon ou pas Ouais, la bonne intention Bordra, Bordra bon Bordra, bien joué <rires> oh, <rires> Enfin Enfin J'ai mis une retournette, oui J'ai mis une retournette. <rire> C'est un ciseau, c'est un ciseau, c'est un ciseau. Ouais, retournette, oui. Oh le fou, il a dit oui, il retourner. Son joueur, il peut pas faire la retournette. Ah mais t'es pas à 2 mètres du but, hein. Non, mais t'inquiète. Non, en fait je pense que c'est Hugo qui fait créer ce jeu. Ah je crois aussi. Genre il est illogique. Allez les gars, vas-y tout le monde raté de faire Hugo par contre, le pauvre. Double rond. Par contre, bah non, c'est sympa. T'imagines que j'aurais créé le jeu. Oh putain. Ouais, je suis yeah, marqué, les mecs! Ouais, il, me marqué... me, <rire> il a marqué son faille. Fail fail fail il, il a marqué Allez fais la poule! Il a marqué son faille. il a lui! Eh, eh, c'est pas grave, les mecs, c'est pas grave, c'est pas grave! Ah. Dans si vous voyez vous êtes à la bonne distance, Mathis, toi, t'as une finition finishing, toi, tente si tu vois que t'es à la bonne distance, dégage. Ça va, ça va, Hugo, 1-1, bien joué ça, mon pote! Ada, ou ce, deuxième pote! Oh! bien joué gros Eh venez on va jouer le tempo les gars, comme la dernière fois hein, on va... Là, on a fait des fautes On a fait une faute de malade avec Mathis. Oh Belek, Belek, Belek 5-1 joueurs, eh venez on est trop sur le grand air, eh venez tous sur le grand La plus malade bouge pas La plus ne il bouge pas La plus il bouge pas Eh les gars, voilà c'est ça Ils ont plus de solution Il va au deuxième, il va au deuxième c'est ouf, c'est ouf Eh ouais, les gars, empêchez-le ouais. voilà, c'est ça les gars Oh on est trop fort Il fait, il fait, on rien, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, il C'est il fait, il dégagez. il fait, il fait, il fait, il les il fait, il mecs, il fait, il fait, il le il il il il c'est ça c'est la de Dégagez devant, de dégagez de devant, dégagez devant, même de si de on n'a pas la balle Faut partir Hugo vas-y Fais partir C'est ça, de il de arrive, de putain Vas-y de vas sa merde, je veux défoncer hein <rire> Et tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, joue pas joue tu vas gagner une vue C'est ça C'est ça mon gars Nubile tente oh, ta Vas-y centre <rire> Oh <là, rire> alors oh, ouais, il, il nous part Oh il nous That's my Il a la une <rire> Il a mis une tête sur Il a, <rire> plus plus. Il a <rire> mis une tête sur